Alors là, je suis dans le jardin que mon papa a créé il y a plus de 35 ans. C'est un jardin de biodiversité cultivée. On cultive 80 variétés de tomates différentes dans ce jardin. Et c'est vrai que c'est une, une énorme richesse, d'autant que chacune a une forme, une couleur propre et surtout un goût, une texture. Ça peut sembler énorme, après, euh, des variétés de tomates, il en existe dix-huit qui sont recensées. Il y a un grand travail à mener autour du goût, des textures et des habitudes alimentaires. On a perdu une grande richesse dans les sensations de nos papilles. Enrichir cette palette de goût qu'on met dans notre assiette, c'est vivre avec le vivant qui nous entoure en fait.